Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Partagez au maximum. Nous allons encore taper les narcos, les bandits, mettre leurs mensonges devant le peuple. Ça fait quelque temps les bandits, ils sont paniqués. On vous a parlé Achadam aujourd'hui des caméras de surveillance les militaires aujourd'hui, personne ne peut aller aujourd'hui à Bofa pour se laver. La famille. Les bandits, quoi, le lundi, ils doivent voyager pour aller en Turquie quoi, pour préparer le retour du président Fakonde. C'est pourquoi j'ai dit la base du RPG, la Haute-Guinée. La Haute-Guinée. Écoutez bien. Vous vous rappelez quand Charles s'est déplacé à aller à Cancan Ils vous ont dit. Comme Mamadou Doumbouya n'a pas de problème avec le président Fakonde. Moi je vous ai dit, Mamadou c'est un menteur. Mamadou Doumbouya est un menteur. C'est des cambérimbar. C'est des bandits. Maintenant, ils sont paniqués. Quand eux, ils vont aller, ils vont négocier pour le retour du président Fakonde. Moi, je vous dis à tout le monde, dormez tranquille. Vous ne pouvez pas faire retourner le président Fakonde. Vous n'allez pas faire. Vous ne pouvez même pas. Vous n'avez même pas le kilo. Vous êtes des. Ne, pour ne pas vous dire, vous êtes des blancs -couros. Vous ne pouvez pas le faire. C'est pas Charles Wright. Quand je vous dis, qu'ils sont là à tromper tout le monde. C'est le cas que j'ai dit ce matin concernant El Aïseloudale. Ils font semblant tromper tout le monde, ces bandits-là. C'est pourquoi les Guinéens doivent se réveiller. Si vous êtes garçon, allez-y, vous allez ramener le président Alpha Nous, d'abord, nous sommes là là. Faites-nous rentrer. Si vous avez le kilo, là, vous êtes des gens. Il y a la loi, là. Faites-nous rentrer. Donc, je vous dis, ils ne peuvent pas faire rentrer le président Alpha Condé, c'est des menteurs. C'est des plaisantins. Ils ne peuvent pas. Si vous êtes des hommes, partez. Regardez-moi des comédiens. Toi, Charles quand tu te flanquais devant les gens de Cancan, tout le monde a écouté. Le pré... Aimer le président Alpha Condé, comme... aimer Mamadi Doumbouya comme vous avez aimé le président Alpha Condé. Mais ça ne va pas chez vous. Vous pensez que les gens sont bêtes quand je vous parle ici C'est ça le général 5 étoiles, le visionnaire, je vous dis ce qui doit arriver. Vous pensez que les gens sont bêtes, ils vont écouter vos conneries Prenez l'avion, vous allez partir des guignols que vous allez ramener le président Fakonde, Des bandits, des criminels comme vous, vous vous allez juger qui Des criminels, vous avez tué les gens, où se trouvent les corps Non mais c'est-à-dire c'est dommage. Que des bandits, des narcos comme ça, ils prennent le pays en otage Vous pensez que le titre foncier de la Guinée appartient à vos parents Où ça vous appartient Bande de narcos que vous êtes Vous vous allez juger qui Vous avez d'abord fini de parler de vos crimes le 5 septembre Vos crimes économiques aujourd'hui 34 000 milliards de déficits Des menteurs, des voleurs, vous allez parler toucher à l'honneur du président Fakonde, des malhonnêtes Qui parle de vos crimes des narcos qui parlent de drogue aujourd'hui. Vous allez parler du présent Fakonde, Hein Si Mourisanda veut, il n'est qu'à partir. Prenez Charles Ouret, vous allez partir. Des comédiens comme ça, des bambins. Vous êtes des élus du peuple pour parler de jugement dans ce pays Vous, vous êtes les élus du peuple Des narcos que vous êtes, vous êtes les élus du peuple L'armée aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir des bandits. Vous ne pensez qu'à vous. Regardez-moi des conneries. Vous avez fait voyager le président Alpha Condé. Vous avez retiré son passeport. Des bandits que vous êtes. Vous pensez que c'est comme ça Le président Alpha Condé est protégé. Voilà. Donc, si vous pensez que... Hein Des comédiens. Le président Alpha Condé est sur la protection de la Turquie. En tant que réfugié. La convention de Genève de 1951. Sur les réfugiés. Vous, vous avez envoyé le président Alpha Vous avez envoyé le président Alpha en Turquie en tant que réfugié. Attendez le maudit là, je vais d'abord le bannir sur cette page. Pâques. Un coup seulement. Donc, vous vous venez, vous faites votre coup, vous prenez le président, vous l'envoyez, vous volez Bala Samura, vous volez son passeport, vous volez son ordinateur, vous volez tout du président Alpha et vous les bambins des narcos, des, des traîtres, vous allez demander le retour du présent. Vous êtes les élus du peuple. Qui vous a élus Vous êtes les élus de qui Pour juger qui Des bandits comme vous. Vous allez juger qui Vous avez quelle popularité des bandits, des arrogants que vous êtes Allez-y, vous ne dormiez pas. Ah non, le président Fakonde, c'est un homme. Ah non, présent, Facundé, on doit te, on doit te féliciter. Et vous faites le coup d'État. Regardez partout dans le monde. Vous, vous n'êtes pas des garçons. Ou non, c'est le président Alpha, qu'on est 85 ans là. C'est vous, c'est lui que vous voulez regarder. À côté de vous. Sinon, vous n'êtes pas tranquille. Al-Mafosye, d'abord, quand le peuple va se lever, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, vous allez comprendre. Vous pensez que vos cinémas là, c'est déjà fini. Vos tromperies là. Vous avez vu, maintenant, quand je parle, même le présent, c'est l'eau. Je vous ai dit, c'est le même cinéma. Ces gens-là, c'est des bandits. Ces gens-là, c'est des voleurs. Ces gens-là, c'est des narcos. al là, c'est des cafres. C'est des mécréants, ces gens-là. Tout ce qu'ils disent, c'est dans leur intérêt. C'est l'argent qui les intéresse. C'est pourquoi je vous parle du cas de Selou. Ils font tout ça pour chercher à diviser les forces vives. Le jour que la Selou va rentrer vous allez voir le contraire. Charles Wright ne s'est pas flanqué à Kanka devant tout le monde pour vous dire, aimez le bandit Mamadi Doumbouya, comme vous avez aimé le président Alpha Condé, que Mamadi Doumbouya n'est pas contre le président Alpha Condé. Quand les bandits se sentent menacés, quand les bandits sentent vraiment leur échec, ils vont tomber. Les bandits maintenant, ils s'attaquent à tout le monde. Mais vous n'avez rien compris. C'est le pouvoir du peuple. Et vous, les bandits, vous allez dégager. Vous ne pouvez pas endormir ce peuple. Voilà. D'ailleurs, vous, vous ne pouvez même pas. Vous êtes petit dans l'affaire du président Alpha Condé. Vous avez bavardé ici, gueulé, on va fermer ça, on va faire ça, des bambins que vous êtes. Vous pensez que c'est comme ça Vous avez quelle notion de la République Des narcotrafiquants. Eh, hey, mes abonnés, il y a d'autres quand vous mettez des cœurs, vous savez que ça se transforme en tête de mort, tellement qu'ils ont peur des activistes. Ils ont peur du général 5 étoiles. Hein Vous pensez que vous, on va rester là, vous regardez la démagogie Non, non, non, non, non, non. Ça, on vous dit... Vous avez tapé poteau, vous avez tapé poteau, ça ne marchera pas du tout, ça ne marchera pas du tout. Vous avez vu D'abord, on va mettre ça, c'est un non-événement, que tous les alphaïstes, tous ceux qui aiment le président Alpha Condé, restez tranquilles. Je vous dis, c'est des plaisantins, c'est des bavards, c'est des gueulards, ils peuvent rien, ils peuvent rien. Vous avez envoyé le président Facondé. vous avez volé. C'est pourquoi je vous ai dit, même les deux voyages du président Facondé, fakonde ces bandits-là, même 5 francs, même 5 francs, ils n'ont pas envoyé. Même 5 francs, ils n'ont pas mis dans le vol du président Facondé pour aller à eh, le pays à Abu Dhabi. Ils n'ont pas mis 5 francs. Le voyage du président Fakonde en Turquie, 5 francs ils n'ont pas mis, c'est malhonnête. Al là, quand le président Fakonde, quand ta compte là, fistule l'emballulou, hier l'emballulou, sous l'emballulou. Donc euh, on va même pas commenter trop là-dessus. Regardez ça là, regardez. Afrique-Guinée, je vous dis, quand je vous dis c'est des amateurs, on a affaire à des amateurs, à des voyous. Vous avez vu des révélations des journalistes. Fodetas même avait fait. Vous avez vu la déclaration de et euh, De Fassine, Fass, euh, Fanasuma, Des révélations choc. Ce logo nous a été imposé par le ministre. Ce n'est personne d'autre. C'est Jiba, Un vaurien comme ça qui était là-bas. Un ami de Mamadou Doumbouya. Des gens comme ça qui viennent avec, je ne sais pas, logo, quoi, quoi. Ça dit, pour venir embrouiller les gens, votre transition. Quand vous, vous allez faire quoi avec votre logo NIMBA, je ne sais quoi, vous venez emmerder les gens. Même les doyens des de médias, des de, de journalistes aujourd'hui, ils sont choqués par l'amateurisme de ces Vauriens-là. Vous allez venir fatiguer les gens, pourquoi Vous allez venir fatiguer même les grands journalistes. C'est-à-dire dans le pays aujourd'hui, je vous dis Mamadi Doumbouya, c'est quand le peuple, on va comprendre que on a l'ennemi commun, les gens vont comprendre que le malheur de la Guinée actuellement, des ba... ce sont ces bandits qui sont là. Le CNRD, c'est le rassemblement de tous les cambrimba, tous les bandits de la Guinée. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la démagogie. À part la démagogie, c'est la démagogie. Regardez, on a vu Bachir ici gifler un policier. Hier, à Cancan, le préfet de Sigiri a giflé directeur adjoint à la primature. c'est-à-dire il n'y a plus de respect dans l'administration. Ce sont des faux types qui sont à la tête de la Guinée. Et vous voulez qu'on s'asseye, laissez ces ce vauriens là détruire ce pays. Pas de respect, pas de justice. Eux, ils pensent que non, c'est un bien privé. Voilà, c'est leur magwana. Ils peuvent descendre l'emprunter comme ils veulent, ils peuvent descendre les passagers comme ils veulent. Ça ne marchera pas. Vous êtes des tonovides, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas insulte, c'est qualificatif. Vous n'avez rien dans la tête. Vous avez quel diplôme Vous agissez comme des bambins. Vous n'avez rien appris. Vous n'êtes que des brigands. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays-là. Tout ce qu'on vous avait demandé, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Est-ce que vous avez présenté vos biens aux Guinéens Vous avez présenté vos biens Bon, voici encore un autre sujet qui est là. Ça dit, c'est incroyable ce pays. Nous sommes avec vraiment des gens qui sont en train de nous fatiguer en train de mettre la Guinée en retard. Euh, voilà. Euh, le cas au ministère de la, au, au ministère de la Santé, euh, les agents de santé communautaire, qu'on appelle ASC, ça fait encore 6 à 7 mois. 6 à 7 mois que ces agents contractuels ne sont pas payés. 6 à 7 mois et voilà. Au temps du président Alpha Condé du 23, 24, 25, tous les fonctionnaires étaient payés. Vous, vous êtes venus avec des discours fleuves, refondation, et gabégie financière et corruption, troisième mandat. Ah, les narcos. Eh, les narcos. Regardez dans quelle situation vous avez mis la Guinée. Le prix des darés, pound, flambé. Le nombre de travailleurs. Soustraction, 14 000. Les retraités aujourd'hui, même les retraités, n'ont pas accès à leur argent. Vous êtes venus dépenser, dépenser, dépenser, dépenser. Regardez dans quel état est le pays. Vous pensez que c'est la démagogie qui avance un pays Quand vous faites du bien, là, nous, on ne peut même pas parler. Mais c'est ça la vérité. C'est pourquoi vous intimidez même les journalistes. Vous voulez intimider tout le monde pour ne pas que les gens parlent. Et on va parler. Rien ne va nous arrêter. C'est pour le bien de ce pays-là. Vous êtes des vauriens. C'est ce que je vous dis. Mettez cela dans la tête. Vous êtes des tonneaux vides. Vous n'êtes pas qualifiés pour diriger ce pays-là. Regardez la démagogie que vous faites. Hein? Attendez, je vais vous montrer encore une photo. Des... Attendez, je vais vous montrer. Non, non, non, non, non, non, non, non. Quand je vous dis que vous êtes des guignols, vous pensez que c'est l'injure Vous êtes des comédiens. On ne vous insulte pas. Des... Regardez-vous. Regardez. Vous, là. En, vous, en disant que vous, vous êtes les premiers responsables de ce pays-là. Ce n'est pas une insulte. Regardez-vous. Attendez, on va bien vous montrer vos visages. C'est-à-dire, en disant que vous êtes les premiers responsables de ce pays-là, même si on prenait les enfants de la sixième année, on prenait les enfants de la sixième année pour, pour les mettre. C'est en, encore mieux. Je ne sais pas il quoi se plante voilà minute il faut qu'on vous montre la photo des guignols. regardez Chefimba regardez le visage du Chefimba regardez Gomu au milieu qu'en train de prier regardez le, le, le visage du Vourien la Amara regardez le un tonneau vide comme ça là hein c'est que, regardez regardez leur visage. Des gens comme ça, là. Est-ce que nous, nous pouvons dire, ce sont nos responsables, si ce n'est pas une insulte à la République de Guinée? Regardez. Ça. On ne peut pas être chrétien à la fois musulman. On ne peut pas être musulman à la fois chrétien. Quand je vois des commentaires que c'est le seul, même, c'est le même Dieu que nous prions. Regardez-moi des païens comme ça. Tu veux être Chrétien, tu deviens chrétien. Mais en islam, on n'est pas musulman et en même temps chrétien à la fois. Que non, a, a le droit d'aller prier. Il va dire quoi Il va dire quoi Si ce n'est pas de la démagogie. Depuis que le monde est créé, on n'a jamais vu un, un, un, un premier ministre ou bien un cadre chrétien aller pour l'inauguration d'une mosquée. Il pouvait aller. L'inauguration, il quitte. Donc, c'est incroyable. C'est de la démagogie que vous êtes en train de faire. Les militaires, vous savez, je vous ai parlé. Je vous ai toujours dit, vous vous asseyez, Mamadi va détruire. Les colonels, les capitaines, regardez aujourd'hui. J'ai même pitié des militaires. Allez-y dans les casernes aujourd'hui. Je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire du président Fakonde. Les Guinéens doivent se réveiller. On doit comprendre qu'on a affaire à des tonneaux vides, et nous nommato, et nous nomatina. On a Katabiri Naba, Keli, Ils ont gâté l'image de notre pays. Si ce n'est pas de saisi 58 kilomètres, provenance de la Guinée. Cadrox, si ma mutanangwine. Bandi et et Pay Tongo. Kobri et Masoma, Miss Je vous ai parlé. au temps du président Fakonde. Les cadres sous Vous avez compris. Les moali me consorts. Et nous sera nous siennes à Kambiri c'est le mois de Ramadan. Oh monsieur Torre, au Ramadan les bêtes y retour et y va la filmer ma. Sucac, sucac, Ça c'était au temps du président Fakonde. Et mou mounoma. Le mois passé vous avez vu. Nara et mou continuellement. Démagogie mousira madede. L'année passée vous avez vu ils étaient là à se donner des suc, tant, tant. Si ce n'est pas ton habitude, mou mounoma. Démagogie t'as une fois Nara, y a Rabah, y a y a Luna. Meneré, en meneré ouli et t'araba maner chaque fois. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, ce n'est pas démagogique. Mais quand tu es, tu es démagogue. Et regardez au Tunisie aujourd'hui, nos frères sont couchés là-bas. Voyage, avion, 49 places, allo magbana. Et n'a fini de publicité. Eh! Mamadi Doumbouya, Obarato, patriote nara. Allo si c'est pas lui, allo bête et marabama. Tu n'es na faffé. Il t'a n'a faffé là, il saute, il a fleur arrosé. Démagogie ramounaki, awa sernerdena naki, même fouillé. Le vent qu'on respire, les bandits là, ils veulent nous faire croire que c'est eux qui nous font respirer l'air là. Nara emu nomato. Le coup d'État c'était un instinct de survie. Erabar drog rafieran. Erouni kata. Il y a beaucoup de militaires aujourd'hui qui sont dans ce regret. Et je le répète. Et wulenam falla sorry bebé que le président Fakonde est condamné pour trois mois. Et nanam falla sorry bebé surtout mura cadre, manik cadre. Et falla si Kemu Kelly présent le faconer nous fera m'engueille à bas manéira bandier c'est comme ça ils ont trompé mais ils biber de robe ils barat ils sa retraite ils ont mis beaucoup à la retraite réveillez-vous les Guinéens dieu si m'ouvre s'ils avaient fait six mois on allait dire ah non six mois une année et demie une année et demie des bandits comme ça là le port de Conakry c'est comment aujourd'hui la Guinée porte dit Donc, euh, tous ceux qui ont vu leurs commentaires qu'ils vont en Turquie pour le présent, quand des, quand des amateurs sont dans la danse, il faut les laisser. Vous, des criminels, qui va accepter de laisser quelqu'un partir en Guinée avec des criminels comme vous Qui Salourette n'a pas dit devant tout le monde ici que les communicants qui sont aux États-Unis. Moi j'ai un secret. Hantina a un secret mumini, Parce que un secret est pas un secret. il est a un n'a pas dit devant tout le monde. Il est venu aux États-Unis. N'a pas de roma mutama. Il m'a un nana. Ça c'est un état criminel, un bandit. Est-ce que c'est un état normal? Autant nous manger des. Autant de Mige Autant nous A plus forte raison, le président Fakonde. Autant y enfanté des traites. Qui vous a jugé? Il y a combien de cas de détournement Vous avez mis quelqu'un en prison si ce n'est pas les, les autres Donc, franchement, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles. C'était pour vous voilà, dire qu'ils ils ne peuvent pas ramener le président Alpha Condé. Si le président Alpha Condé doit rentrer, comme je vous l'ai dit, c'est pour aller prendre son fauteuil. C'est pourquoi le bandit ne dort pas. Il veut voir le Président, il faut qu'on est à côté de lui. Hey. Si le Président doit rentrer, c'est pour prendre son fauteuil. Donc, à l'Allemagne, il reste. Vos cinémas la diplomatie. Sandra <rire> quel diplomate C'est faux, il là. Faux Vous êtes sortis, vous avez signé combien d'accords Qui vous a donné 5 francs Hein Donc, euh, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Abou, capitaine... Alfaïs, merci. Karim Sako. Ba Mohamed, merci à Lazibi Kumara, merci à vous. Alucine Al eh, Kamara, merci à vous. Ismaël Diallo, voilà. Merci à Mamadi Kamara. Merci à Abdul Sintire Diallo, merci à vous. Ismaël Diallo, merci. Mamadou Djakite. Soumaïla Kondé, merci à vous. Sako Ibrahima, merci. Merci à mon frère Alexandre Pivi. Il y a So Ousmane qui dit qu'ils sont en train de torturer des prisonniers à la maison centrale actuellement. Et vous avez parfaitement raison, aujourd'hui, beaucoup de militaires aujourd'hui, même les week-ends, ils ne peuvent pas se rassembler à deux ou trois aujourd'hui. Quand quelqu'un voit seulement, ils disent qu'il prépare quelque chose. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est un état, c'est pire, pire que la Corée du Nord. La Guinée, c'est pire que la Corée du Nord aujourd'hui. C'est pour vous dire combien de fois le bandit a peur. Le bandit est en train de stresser les gens. Le bandit est en train de fatiguer les Guinéens. Donc, même pour aller se laver, les militaires aujourd'hui, tu ne peux pas. Les antibas, les consorts, ils te voient seulement à ou bien à Bofa. On te dit que tu veux faire coup d'État. Mais il fait venir des mercenaires, payés avec l'argent des contribuables. Mamadi n'est pas un élu pour avoir un budget de 725 milliards. Qu'est-ce que Mamadi fait pour avoir un budget de 725 milliards de nos francs. Tandis que des gens ne sont pas payés, des enseignants contractuels ne sont pas payés, des médecins ne sont pas payés, des retraités ne sont pas payés, il est incapable de donner de l'emploi. Trois ans qu'on va créer 15 000 emplois, ou les faliers, mouilletiers, narcois. C'est ça la vérité,